Je veux m'appuyer sur toi, Yeshua, Yeshua. Je veux m'appuyer sur toi, Yeshua, Yeshua. Je veux m'accrocher à toi, Yeshua. Yeshua, je peux m'accrocher à toi, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Yeshua. Yeshua. Yeshua, la la la la, la la la la la Yeshua Je veux demeurer en toi Yeshua, Yeshua Je veux demeurer en toi Yeshua Yeshua, je veux m'accrocher à toi. Yeshua, Yeshua, je veux m'accrocher à toi. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Jésus Yeshua, Yeshua.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 Machia, Yeshua Machia, Yeshua Machia, Yeshua Machia, Yeshua Machia, tu t'es sacrifié pour moi, Yeshua, Yeshua, où oui, tu t'es sacrifié pour moi, Yeshua. Yeshua, tu t'es révélé oh, oh, oh. Yeshua, Yeshua, merci Yeshua, pour ton amour Merci pour ton sacrifice à la croix Joyeux. Mon papa d'amour, mon papa d'amour, Jésus, Jésus, tu es mon papa d'amour, mon papa d'amour, Jésus, Jésus, mon papa d'amour, mon papa. Papa, Jésus, Jésus, mon papa d'amour, mon papa d'amour, Jésus, Jésus, mon papa d'amour, mon papa d'amour, mon papa d'amour, Jésus, Jésus, mon papa d'amour, ouais. mon papa. Oh mon papa, je t'aime mon Dieu, je t'aime papa. Je t'aime mon Dieu, je t'aime papa. Je t'aime mon Dieu, je t'aime papa. Je t'aime mon papa. Je t'aime mon Dieu, je t'aime papa. Je t'aime mon Dieu, je t'aime papa mon Dieu, je t'aime Papa, je t'aime mon Dieu, je t'aime Papa, je t'aime mon Dieu, je t'aime Papa, je t'aime mon Dieu, je t'aime papa Dieu, je t'aime mon Dieu, je t'aime Papa, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon je t'aime mon Dieu, je t'aime mon je t'aime mon Dieu, mon papa d'amour, mon papa d'amour, je t'aime mon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 Jésus, je t'aime pas. Jésus, mon Dieu, mon papa d'amour. Mon Dieu, je t'aime pas. Jésus, mon Dieu, je t'aime pas. Jésus, mon Dieu, je t'aime pas. Je t'aime, mon Dieu, je t'aime, pas, Je t'aime, mon Dieu, je t'aime pas Je t'aime, mon Dieu, je t'aime, papa.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 Yeshua, ma hey. Yeshua Sua Yeshua, chia. Hey, Yeshua ma yeah. hey, hey, hey, hey. Yeshua ma ma Yeshua. Yeshua Yeshua Yeshua Ah Yeshua La la la la la la Yeshua Yeshua tu es mon papa d'amour, mon papa d'amour, Jésus, Jésus, mon papa d'amour, mon papa d'amour, Jésus, Jésus, mon papa d'amour. Mon papa d'amour, Jésus, papa, papa, Jésus, papa, papa, mon papa d'amour, tu es mon papa, papa d'amour, papa papa papa, papa, papa, papa, je t'aime, papa, papa, c'est ma louange, papa, papa, je t'offre celle-ci de mon cœur, papa, papa. pas d'amour, papa, papa. pas d'amour, papa, papa. pas d'amour, Jésus papa, papa. Jésus Papa, papa. Jésus. papa, papa. papa. Alléluia Papa, d'amour, papa Bénissons ton Saint Nom Car tu es le Dieu Le Dieu véritable qui mérite toute la gloire Seigneur nous voulons T'aimer encore, nous voulons T'offrir nos cœurs Seigneur Tu vois comment Ton Église crie, pleure Soupire après ton retour Nous voulons être prêts Seigneur Prêts pour aller à ta rencontre Pour te voir tel que tu es Et pour t'adorer Pour l'éternité Seigneur Seigneur, transforme nos vies, transforme nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, nous détacher encore plus de ce monde. Ce monde qui va à sa perte. Seigneur, le monde ne t'a pas connu, Seigneur. Mais ceux qui t'ont connu, Seigneur, ont tout donné, ont tout abandonné pour te suivre. Toi, la source intarissable. Toi, le rocher solide le rocher des âges. Toi qui t'es révélé, Seigneur, à cette génération, Seigneur, qui vit la fin des temps, apprends-nous à t'adorer, Seigneur, car c'est ce que tu veux. Tu cherches des adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Nous voici, Seigneur. Nous voici pour t'adorer, Seigneur. Nous voici pour t'adorer papa.